Deleuze présente la famille Miko. On essaye de manger sainement, du mieux qu'on peut et euh, tout ce qui est euh, bio. Super Plus depuis 8 mois et déjà 280,21 euros épargnés. Oui, t'as vu tout ce qu'on a épargné C'est assez énorme en fait. Hein. Non mais vous mangez 5 tonnes de fruits et légumes par jour ou quoi Presque. J'aime que les carottes comme les. On a l'impression qu'on mange mieux depuis un an. Vous aussi, payez toujours moins pour manger mieux.